Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un plat typique du Togo revisité. Il s'agit de poivrons farcis au riz au gras. Alors le riz au gras, c'est du riz cuit avec de la sauce tomate et agrémenté en général de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, pourquoi pas. Et vous pouvez même réaliser un riz au gras végétarien. On a besoin de poivrons rouges, de riz basmati, de crevettes, les miennes sont pré-cuites, mais vous pouvez aussi prendre des crevettes crues, de bouillon de légumes en poudre, de concentré de tomates, de tomates fraîches, d'ail, de petits piments rouges forts, mais c'est un ingrédient facultatif, de persil, d'oignons nouveau, d'huile de tournesol et de petits poissons fumés qui sont également facultatifs. Nous allons tout d'abord piler 2 gousses d'ail et 5 g de persil ainsi qu'une cuillerée à soupe de bouillon de légumes afin d'obtenir une marinade homogène pour la crevette. On les enduit ensuite de ce mélange puis on les filme pour les placer 15 à 20 minutes au réfrigérateur. Maintenant, nous coupons quatre poivrons de manière à avoir les formes d'un récipient et d'un couvercle. A l'aide d'un couteau aiguisé, on enlève les pépins ainsi que la membrane blanche qui est plutôt indigeste. À la fin, les poivrons doivent se présenter ainsi. Ensuite, on les dispose dans un plat à four et on y verse un quart de litre d'eau. Puis on ajoute une cuillerée à soupe d'huile de tournesol qu'on répartit bien dans le plat. Enfin, on assaisonne avec une pincée de bouillon de légumes. Les poivrons seront cuits au four à 175 degrés 25 à 30 minutes. À présent, nous taillons un oignon nouveau, le dernier poivron, euh, les petits piments rouges, les tomates fraîches ainsi que le reste du persil en petits morceaux pour les moudre au robot hachoir avec les petits poissons et une cuillerée à soupe de bouillon de légumes jusqu'à l'obtention d'une texture homogène On fait maintenant frire les crevettes marinées avec 3 cuillerées à soupe d'huile à feu moyen 3 minutes environ Puis on les retire du feu et on incorpore le second oignon de printemps, qu'on fait revenir une minute environ, avant d'introduire le concentré de tomate. On remit bien les deux ingrédients, deux minutes environ, puis on ajoute le mélange de légumes et d'épices réalisés tout à l'heure au mixeur. Nous incorporons une cuillerée à soupe de bouillon de légumes et brassons environ 5 minutes. Puis, nous prélevons un peu de sauce pour accompagner le riz tout à l'heure. Entre-temps, à mi-cuisson, on retourne les morceaux de poivrons pour que toutes les parties soient bien tendres. Nous changeons de casserole pour avoir plus de place pour le riz. Nous rinçons la poêle préalablement utilisée avec 3 quarts de litre d'eau que nous versons ensuite sur la sauce. On rectifie l'assaisonnement en ajoutant une cuillère à soupe de bouillon de légumes. Maintenant, nous lavons notre riz une minute environ à l'eau froide du robinet avant de l'incorporer. Puis, nous continuons la cuisson à feu très doux. Entre temps, nos poivrons sont prêts. Nous nous débarrassons de l'eau de cuisson et les réservons bien au chaud au four. Au bout de 20 minutes de cuisson, nous remuons le riz et plaçons du papier sulfurisé sur sa surface afin que la vapeur maintienne bien ses arômes. Après 30 à 35 minutes, nous remuons encore afin que les grains se trouvant en haut soient dirigés vers le bas et cuisent parfaitement. Au bout d'une heure, notre riz est prêt je le sers dans les poivrons avec les crevettes et un peu de sauce à côté mmh, un vrai délice merci beaucoup d'avoir suivi euh, cette vidéo j'espère que la recette vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de cliquer sur j'aime de commenter la recette euh, de la partager et surtout surtout surtout de vous abonner à ma chaîne. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.